Je vais vous montrer comment fonctionnent les questions intégrées dans Moodle. Premièrement, pour être capable de réaliser l'activité, sur le serveur, on doit installer trois composants additionnels, donc trois plugins. C'est l'administrateur du site qui est en mesure de procéder à l'installation. L'exemple ici que je vous montre, c'est une page web, une activité de type page. Donc, on peut imaginer le titre, les, euh, les explications de l'enseignant, puis quelque part, à l'intérieur euh, du texte, bon, on désire encapsuler, intégrer, dans le fond, une question provenant de la banque de questions. Donc, c'est possible, à condition, bien entendu, que les trois composants, là, les trois plugins, soient présents. Donc, à un endroit donné, ici, dans la page, imaginons ici, à cet endroit-ci, je désire ajouter la question. Donc, l'ajout euh, du composant additionnel ici m'offre un pictogramme de plus, question intégrée. J'ai la possibilité ici de choisir dans une euh, catégorie préalablement identifiée une question, elle aussi avec un identifiant. Donc, ce sont des questions prévues à cet effet. Donc, des questions de la banque de questions, mais spécialement positionnées afin que celle-ci puisse être offerte. Donc, je vais... Ici, cliquez sur Embed, puis ce qu'on aperçoit ici, c'est un code d'intégration. Donc, c'est un code que le, le, le plugin va reconnaître et qui va nous donner ceci. Donc, la question, elle est intégrée à l'intérieur de ma page. L'élève, lorsqu'il va la compléter, bien, euh, Moodle, dans la base de données, va mémoriser la réponse, donc l'élève, lorsqu'il y retournera, à ce moment la réponse là, de sa dernière consultation. Donc, c'est persistant, c'est-à-dire que les, les, les résultats là, sont maintenus là, dans la base de données. Donc, ça vous permet d'imaginer la présentation de contenu de manière plus dynamique.